Alors bonjour tout le monde, dimanche passé, j'étais allé visiter trois producteurs là, qui, euh, qui démarraient le séchage avec leur, euh, silo, euh, séche, leur silo séchoir. Et puis euh, j'ai constaté là, que deux, deux producteurs là, sur trois, là, il y avait une mauvaise ajustement au niveau de la température euh, au plénum. Donc super important euh, d'ajuster justement votre déflecteur ici là, dans votre brûleur. Donc il y a un petit triangle là, qui permet de pousser l'air plus d'un côté que de l'autre soit à droite, soit à gauche, donc euh, l'importance de ça, c'est que si l'air va plus d'un côté, bien, il y a une zone qui va être plus séchée que de l'autre côté. Donc euh, si l'air est plus chaud de ce côté-ci, le séchage dans le silo ne euh, sera pas égal. Ce que ça fait, c'est que quand le grain est plus sec, l'air passe plus facilement. Donc si l'air passe plus facilement d'un côté, donc euh, un coup qu'il y a comme un tunnel qui se forme là, dans, dans votre silo, Bien, là l'air va toujours passer par le même coin puis l'autre bord, bien, le grain ne sera jamais sèche. Donc, de là l'importance de bien orienter sa température de chauffe. Donc, si j'ai trop de temps, de, trop de chaleur de ce côté-ci, je vais déplacer euh, de, du même côté là, mon déflecteur, fait qu'il va plus d'air qui va passer de l'autre côté. Donc, c'est pas important. Chose à faire, là vous avez une sorte de température, mais vous ne mesurez pas des deux côtés, fait que si votre, euh, votre brûleur il voit 160, ça ne veut pas dire que c'est 160 uniformément. Donc vous avez quand même un ajustement à faire. Bon, ce que vous faites, c'est que vous partez votre séchoir, vous regardez la température euh, d'un côté, euh, vous pouvez utiliser un, un petit gun de température, là. vous checkez la température de ce côté-ci, vous allez de l'autre côté, à peu près à la même distance, vous mesurez la température, l'idée c'est d'être à peu près à 5 Fahrenheit là, euh, à près là, de, de la température. Donc, vous savez, euh, 50 ici puis 80 là, bien, vous déplacez votre température pour qu'elle monte de ce côté-ci. Un coup, vous avez euh, 60, 65 ou euh, dans ces eaux-là, vous êtes bien ajouté. Votre séchage va se faire de façon beaucoup plus uniformément dans votre séchoir. Puis la température qui va être euh, ajoutée dans, dans, dans, dans votre plénum bien, elle va être égale partout. Vous allez avoir vraiment une température de chauffe égale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de vous aider. Bon séchage ça fait du beau grain à vendre, du beau grain, les acheteurs sont toujours bien contents. Fait que, vous pouvez me rejoindre, Mathieu, à commercialagrilogue.ca ou sinon directement sur Facebook. Écrivez-moi un petit message, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Bonne journée, bonne récolte, bon séchage.